Salut YouTube On vient de faire une game avec Killik en, en Faire 84, le nouveau mode de jeu. T'as 400 HP au lieu de 200 et la XM4 c'est une boucherie. Je te laisse découvrir la vidéo, mon visionnage. Des bisous. Salut Oh français Trop bien Ça va Ouais, la forme et toi bah, écoute, Sur lequel Sur le top orbital, ça te va Ouais, oh, vas vas-y, vas-y. Vas Regarde il y a du monde derrière toi alors Le parachute, le parachute Il y a une porte Poulet ici, j'y vais Y'a pas le drone Ouais c'est là. T'as euh, pris quelle porte après Celle contre le mur hein. euh, carrément tout au bout Ouais ouais ouais, y'a pas de drone, juste on se fait spotted. J'mo... Oh putain j'ai. Oh ça le de porte <rire> Oh y'avait quelqu'un derrière Oh ben, merde Ah, abandonne, abandonne, va au goulag, on n'a pas atterré à côté. Oh putain! Encore la porte! Il va se faire rire, putain. Oh l'enculé. Euh. Je vais. Oh merde. C'est quoi ces conneries Ils pas pour rusher. Je suis en train de traquer là les gars. Alors les gars Ok. Ça. Merci poulet. C'est les gars ils viennent, ils viennent te back et après ils s'échappent hein. Moi je les connais ceux-là Et de rien Tu tombes sur les classes et tu me rejoins Ça te va Comment Tu tombes sur les classes et tu me rejoins Euh Sur tes classes, sur tes classes Et après on, on, se, re, on se rejoint dès que t'es armé ok Moi je vais aller tranquille euh, prendre ça On oh, marche j'entends tirer ah, là-bas, peut-être aller là-bas Oh merde, c'est fait chier, c'est haut. T'as une moto ici. Si jamais. Elle La flemme, c'est quoi de... Vas-y, vas-y. Vous avez vu ce qu'il m'a mis ou pas oh. Ça ira. Oh. Papa, allez. Pas Paris. Pas Paris. Viens poulet, on va rechercher. C'est ma meuf. Drop, drop, drop, ils sont devant. Au Bengalo. Grenade paralysante envoyée. Ah, il est par le mort, il est derrière le mort. Sartre man. Voilà, facile. On n'a pas oublié notre, notre colis, nous, à un moment donné, ou il n'y a pas de colis qui tombe ah, Je sais pas, euh, je sais que quand le premier colis, il y a un colis, ouais. Ah, vu que c'est un nouveau mode de jeu, tu sais. C'est la première game que je fais avec toi. Ah, il n'y a pas de colis, on me dit. Eh bien, on prend la moto, on décrase, poulet. C'est possible, c'est moi qui. il euh, ouais. y a un mec dans la piscine. Je l'ai quasiment craqué, il va devoir sortir. Passa... Rentre pas, rentre pas, rentre pas. Il va sortir par la gauche, t'inquiète. Oh là là. Alors, il y a un mec sur la droite, je sais pas si tu vois. Hein, si tu vois le point. Deux même. Je sais pas où ils sont, un euh, poulet. Chil de toi. Devant, devant Ouest. Grenade paralysante envoyée. J'ai sauté. Est super bien joué! Bien joué, Kili! T'as assuré! Il est <rire> tu viens d'où au fait? Euh. Ma région? Ouais! Pas oh, de Ok, c'est cool ça! Là, Montpellier en ce moment! Vous l'aviez deviné chat. Vous, vous le saviez. Vous, vous étiez au courant, tu vois. Il n'y avait pas besoin de confirmer. Ils sont, sur la... ils sont sur la droite. Et ils sont en train de courir comme des malades côté forêt. Donc on va courir légèrement... Regarde. On devrait... on devrait les voir sur notre droite bientôt. Mais genre devant à droite, tu vois. Ah là là, je suis bon. sans deux, 102, 102 deux, hein. Dans la merde. Il y a une équipe que je traque devant moi. Et bon, tu de dessus. Ouais, ah, c'est salopard. Hein. Ah c'est la merde, les gars. Ouais. On va essayer de pas se mentir et de rester lucide. Je suis dans une merde, mais un truc de ouf. Hein. Réalé. Non, c'est euh, 5000 balles. J'ai pas l'argent, il faut que je bute la couronne. Sauf que la couronne, ils passent leur temps à courir comme des tarés devant moi. Et s'ils ralentissent pas, bah, je suis baisé. quoi. Non mais, mais frérot, tu... Temps, mon oh poulet, ça va, c'est... Il fait... Putain, c'est vrai que tu dois pas connaître, toi, le soleil. Oh bah si, ça fait quelques jours qu'on en a, là. En Ah ouais, de du rouge, je suis toi. Tu peux me pigner un chop, euh, poulet Fais pas d'effort, hein. y a un... ah voilà, merci impeccable, c'est bon ok tu peux, tu peux dépinger, je sais qu'il y a une équipe dessus, On suis juste devant si tu peux retirer le ping, nice super. Très sur moi. T'as des, des armes ici. Ok Kiliq Ah ok. Ça marche. C'est risqué ce que je suis en train de faire. Super risqué les gars. J'ai pas, pas d'infos. Je, je rush à l'instinct les gars. Tu peux venir ici poulet. Viens ici. Il y a tout ce qu'il te faut. Il y a toutes les armes. Il y a les shields. Il y a tout ce que tu rêves. Ok, il y a un petit. Il y peut-être un ennemi en... en est. Fais attention. Shield de toi. Fais attention. Ah ouais putain, ils sont là-haut Il est torché ou quoi là, le frérot le Je crois, je crois qu'il est retourné le collègue. Il de rien poulet, je t'en prie. Enculé je... Voilà c'est la seule solution les gars. On monte sur le train, on monte sur le train poulet. Tu peux descendre, tu peux descendre. Il va y avoir du monde partout qui va arriver. Qui te tire dessus Ah ok. Ça passe sur la droite, sur la route, sur la route. Viens m'aider. C'est lui qui a eu le kill vraiment là Fini le, finis le. Pour <rire> ça me fait autant rire les gars quand ils crèvent j'en sais rien ouais c'est un mystère même pour moi je comprends pas pourquoi ça me fait autant rigoler Et après, oh, situation de 1 v1 les gars Eh bien je vais mon poulet ça va ça fait une bonne game les gars Les autres dans son coeur Qu'un ah, le peut le porter Il a l'air et la manière de nous faire rêver Bisous Kiliq, à la prochaine poulet Ouais je te remercie beaucoup Je t'ai envoyé une demande de demain, Ça marche Merci beaucoup de Rien, bisous poulet Ouais salut